Nous, c'est-à-dire le frère Renaud Silly, bonjour. le frère Éric Paulet, bonjour. et moi-même, Emmanuel Perrier. Aujourd'hui, nouvelle page de notre d'hier, nous sommes le 28 mars, quatrième samedi de carême de l'an 2020 après le Christ. Si l'urgence d'espérer nous est apparue en ces temps d'épidémie, c'est avant tout parce que la diffusion de ce virus invisible et dangereux a éveillé en nous des sentiments puissants et nouveaux. Peut-être leur violence s'est-elle apaisée depuis quelques jours, mais nous les savons encore bien présents par quelques réactions que nous laissons échapper, par une inquiétude qui ne s'éteint pas, par une nervosité inhabituelle, par des activités dont nous n'étions pas coutumiers. Ces sentiments qui nous habitent, nous pouvons les résumer en parlant de crainte. Crainte d'être infecté sans le savoir, crainte de voir apparaître les symptômes, crainte d'avoir une santé trop fragile pour supporter la maladie, crainte pour sa vie, crainte pour celle des autres, crainte pour son travail, crainte pour ses dettes, crainte pour la société. Toutes ces formes de crainte nous déstabilisent. Depuis quelques jours, nous apprenons à vivre avec, à nous protéger par des masques, de la distance ou des gestes, par une organisation de nos journées ou de notre travail. La crainte peut malgré tout ressurgir avec des bouffées d'angoisse, nous emporter dans des comportements irrationnels. Nous nous méfions donc de la crainte, et non sans raison. Mais elle est pourtant, depuis quelques semaines, une locataire aussi encombrante que nécessaire. C'est elle qui nous stimule et nous maintient aux aguets, qui nous force à nous ressaisir. L'espérance en Dieu ne vient pas détruire la crainte, mais la réorienter, la sortir des réflexes animaux pour l'amener à servir notre vie spirituelle et notre liberté, notamment dans les épreuves. Me vient ici à l'esprit cette prière de l'imitation de Jésus-Christ. C'est donc toujours dans la crainte de Dieu et l'humilité de cœur qu'il faut désirer et demander tout ce qui se présente de désirable à l'esprit. Et surtout, il faut avec résignation tout remettre entre les mains de Dieu et dire Seigneur, tu sais ce qui est le mieux, que ceci ou que cela se fasse selon ta volonté. Aujourd'hui, nous nous mettons dans. Nous nous installons dans cette réflexion sur la crainte comme support de l'espérance, au travers notamment du livre des Proverbes. Des Proverbes de Salomon, au chapitre 24e. Mange du miel, mon fils. Le rayon en est bon, afin que ta gorge en éprouve la douceur. Ainsi tu sentiras la sagesse en ton âme. Si tu la trouves, belle sera ta fin, et l'espérance ne t'abandonnera pas. Au chapitre quatorzième « Dans la crainte du Seigneur est l'espérance de la force. À ses enfants, elle laisse un appui. » Et au chapitre 1er, celui qui m'écoute reposera dans l'espérance, il sera tranquille, sans crainte d'aucun mal. Alors, frère Renaud, ces, ces textes sur, euh, qui relient en fait l'espérance et la crainte, euh, est-ce qu'ils sont, d'abord, est-ce qu'ils sont propres au livre des Proverbes ou est-ce que c'est quelque chose qui est, est, est une constante de la révélation alors, souvent, le, le livre des proverbes euh, est euh, en fait une synthèse euh, de, des idées bibliques. Parfois, on a l'impression, quand on lit certains proverbes, euh, vous voyez, par exemple, euh, « euh, Il tient par les oreilles un chien qui passe, celui qui s'immisce dans une querelle où il n'a que faire. » Parfois, quand on lit les proverbes de la Bible, on a l'impression que euh, c'est de la sagesse, euh, populaire, euh, populaire euh, c'est-à-dire sans partie, qui pourrait être universel. Il y a une dimension universelle, bien sûr, mais en fait, euh, souvent, quand on regarde de près, euh, les, les, la, la, la, les proverbes donnent sous une forme euh, conceptuelle, sous une forme intellectuelle, en fait, des idées de la Bible et des idées de l'Alliance, euh, sur la protection des pauvres, sur le respect de l'amour du Seigneur. Euh, et il y a des, des lieux particulièrement euh, riches, sur justement les vertus, les vertus théologales en particulier. Euh, la crainte du Seigneur est le principe de la sagesse, c'est même comme ça que s'ouvre le livre des Proverbes, et quand on creuse cette formule, c'est vraiment une voie d'accès privilégiée dans la, dans la, la sagesse biblique, hein, dans ce cas-là de plus spécifique. Euh, il y aurait des choses à dire là-dessus, justement, quand on voit par exemple à quel point la crainte était discréditée dans l'univers grec en particulier, euh, euh, chez les Grecs, la crainte c'est une passion qu'il faut vaincre par la vertu de force. Euh, et euh, euh, quelqu'un qui a un tempérament craintif, c'est parce qu'il ne maîtrise pas son irascible, ou plutôt qu'il a l'irascible faible. Et donc incapable de résister euh, à la présence du mal, qui du coup subsiste la crainte et le désir de fuir, puisque l'effet de la crainte, c'est la fuite. Et donc, dans l'univers grec en particulier, la crainte des dieux euh, est une chose absolument dévaluée. Hein, surtout à partir d'ailleurs de, de Théophraste, enfin, le successeur d'Aristote. Euh, parce que la, craindre les dieux, ça voudrait dire qu'il y aurait quelque mal à atteindre des dieux. Et ça, ça n'est pas conforme à la nature des dieux. Et donc, euh, je, je pense vraiment, euh, souvent j'ai une pensée pour le traducteur des proverbes, avec, pour lequel j'ai une tendresse particulière, qui s'est arraché les cheveux lorsqu'il a dû traduire en grec cette expression « la crainte de Dieu et le principe de la sagesse », le principe de la Sophia. Il se disait « Mais comment est-ce que mes interlocuteurs grecs vont pouvoir comprendre ça ?» C'est la quadrature du cercle. C'est la chose la plus difficile à comprendre. Et du coup, ça n'a de sens en réalité que euh, donc, par rapport à l'Alliance. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors dans ces petits textes que nous avons vus, euh, qui sont des petits joyaux, hein, les, en fait les, les proverbes de la Bible, ce sont des diamants à mille facettes. C'est-à-dire qu'il faut les regarder sous toutes les, tous les angles, sous toutes les coutures, pour faire apparaître euh, une lumière euh, selon les rayons qui la frappent. Et euh, on peut se reposer vraiment dans, dans, la, dans la morducation des proverbes, euh, parce que c'est au fond quand on les creuse, qu'on fait l'effort d'ouvrir... Ces petits, euh, ces petits concentrés de sagesse biblique, eh bien, on découvre des flots de trésors. Mais du reste, il euh, y, euh, y a quand même, dans cette tradition biblique, euh, la, de ce point de vue-là, la crainte va avec l'espérance, exactement comme dans le monde grec, euh, la, la crainte n'a pas de place face aux dieux, euh, comme du reste, l'espérance. À la limite, on peut espérer qu'ils deviennent favorables, ou euh, qu'ils qu décident qu'ils veulent bien décider d'accorder une certaine attention, une certaine faveur, mais en revanche, on n'espère pas des dieux quelque chose de divin. Voilà, en tout cas, c'est clair que du point de vue de la religion rationalisée des philosophes, surtout à partir de Théophraste, donc c'est à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, euh, il n'y a plus à craindre les dieux, mais en effet, il n'y a plus non plus à, à en espérer quoi que ce soit. Et là, on voit justement <rire> cette, Ça, cette, cette différence des mouvements, euh, à l'intérieur de la tradition biblique, le voilà, voilà. mouvement et de l'âme qui, qui, au contraire, va alimenter l'espérance et la crainte. Voilà, et justement, le, le, la traduction des proverbes est un lieu qui est tout entière, une, en, en grande partie, une formalisation de cette question. Hein, comment, en fait, la crainte de Dieu, la crainte, du coup, de, par rapport à son péché, en fait, c'est ça qui est l'enjeu, c'est-à-dire la crainte de mon péché qui risque de me faire perdre le bien le plus grand, qui est Dieu. C'est ça, au fond, et en définitive... C'est ce que nous allons voir, et c'est ça que je pense que le livre des proverbes a, a cherché à a mettre en valeur. Alors, le, Reprenons le premier euh, de ces alors, proverbes. Le, donc, euh, au chapitre 1, euh, celui qui m'écoute, euh, c'est la sagesse qui parle, reposera dans l'espérance, il sera tranquille, sans crainte d'aucun mal. Je vois 4 degrés à la tranquillité. Il euh, y a une tranquillité euh, qui, en fait... Euh, vient simplement de l'absence de menaces extérieures. Et euh, la, ma crainte pourrait être qu'une menace extérieure vienne troubler ma tranquillité. Donc, euh, l'absence de crainte dont il est ici question, c'est en fait, le sans crainte d'aucun mal, dans un premier degré, c'est vraiment, euh, est-ce que ma tranquillité va être euh, pérenne Est-ce que personne ne va venir m'embêter c'est vraiment le degré le plus bas, en quelque la sorte. Crainte des perturbations. Voilà, tout à fait, une crainte de perturbation. Oui. Euh, ensuite, il y a un autre degré, pardon, ce n'est pas 4, mais c'est un deuxième degré, euh, une tranquillité plus parfaite, cette tranquillité qui procède de la possession du bien. C'est-à-dire que lorsque je ne désire plus, mais que je possède l'objet de mon désir, je me repose en lui, et du coup, à ce moment-là, ma volonté est tranquille, hein, parce que je possède ce que, euh, ce que je voulais, ce que je désirais. Et euh, ici, la crainte euh, peut jouer à deux niveaux. Alors, la crainte pourrait être que quelqu'un m'enlève cet objet euh, que, auquel j'aspirais et que je possède, euh, que je puisse le perdre parce que quelqu'un me le vole, me l'arrache. Et puis, il y a un degré certainement plus parfait encore de la crainte, et là on s'approche vraiment de la crainte du Seigneur ou la crainte selon le Seigneur dont nous parle la Bible, c'est la crainte que cet objet qui assure la tranquillité de ma volonté, je le perde non parce que quelqu'un me l'arracherait, mais parce que moi-même je pourrais le perdre, l'égarer. Euh, alors, du coup, ou m'en détourner. Ou m'en détourner. Euh, voilà, détourner, voilà, alors tout à fait, c'est une, une autre manière de le perdre. Hein. Euh, et je pense vraiment que quand la Bible parle de la, cette crainte, ici, qui, euh, euh, qui, enfin, qui, dont il faut se défaire pour assurer sa tranquillité, euh, c'est de celle-là qu'elle parle, c'est-à-dire, lorsque ma volonté s'est mise en possession de l'objet le meilleur, euh, que personne ne peut me l'enlever ce qui est le cas du bien qui est Dieu, <rire> parce que personne ne peut m'enlever la possession de Dieu. À la me on peut me voler mes louis d'or, on peut me voler des choses matérielles auxquelles je suis très attaché, mais en revanche, la possession du bien spirituel par excellence, personne ne peut me l'enlever. Et c'est pas Dieu lui-même qui va se soustraire à moi. Donc, il y a un degré, en quelque sorte, que, qui est, correspond au bien spirituel. Euh, lorsque je le possède, je suis tranquille, parce que ma volonté se repose en lui, et euh, je peux craindre légitimement de le perdre, parce que mon péché pourrait m'en détourner. Je suis mon meilleur ennemi. Exactement. Et, euh, et là, nous sommes vraiment, je pense, dans ce à quoi veut parvenir cette réflexion biblique sur la crainte. Euh, alors, le, ce que nous dit ce texte, c'est que celui qui écoute la sagesse, c'est-à-dire celui qui, qui reçoit les paroles, des sages, euh, repose dans l'espérance, et une espérance qui est déjà, en quelque manière, une possession de ce bien, hein, euh, qui, euh, qui, qui, dont, dont l'espérance, en quelque sorte, donne les arts, donne les prémices. Euh, C'est-à-dire que la vertu d'espérance elle-même est déjà un gage euh, que l'on acquiert sur la possession de ce bien définitif, éternel, euh, dont personne ne peut nous priver, sinon nous-mêmes, sinon notre péché. Et euh, je crois que c'est vraiment là le degré euh, spirituel, de, euh, moral, auquel veut parvenir cette réflexion euh, des sages de la Bible. Euh, alors, euh, l'autre proverbe, euh, chapitre 24, alors mange du miel, mon fils, le rayon en est bon, afin que ta gorge en éprouve la douceur, ainsi tu sentiras la sagesse en ton âme. Si tu la trouves belle, sera ta fin, l'espérance ne t'abandonnera pas. » Alors, il y a ici euh, l'image du miel, elle est inépuisable, en particulier dans les cultures méditerranéennes, euh, qu'elles euh, euh, qu soient euh, antiques, modernes. Euh, le miel, euh, qu'est-ce qu'il y a dans le miel qui est si fascinant Il y a plusieurs choses. Déjà, le miel procure un plaisir immédiat parce qu'il est tout sucré. Euh, il y a même un proverbe au chapitre 25 qui dit « il n'est pas bon de manger trop de miel, scruter les choses difficiles, voilà la gloire. C'est Proverbe 25, verset 20 ou 25, je ne sais plus exactement. Euh, parce que justement, le, euh, là, il nous parle de l'opération des sages, euh, qui, euh, euh, lorsque les choses vous tombent tout puits dans le fond de la gorge, bah, il ne faut pas en abuser. Et au fond, le but de la sagesse, en tout cas de l'instruction que dispensent les sages, c'est euh, d'arriver à... Jusqu'à cette délectation de la vérité, mais qui passe par euh, un, un petit peu de après, sueur, un, un long travail, euh, parfois, et, où il faut dégager, de fait, la substantifique moelle hein, des, des proverbes. Et d'ailleurs, les proverbes de la Bible sont composés comme ça. Justement, les, les sages qui les ont composés avaient ça en tête, c'est-à-dire de crypter les choses, d'enfouir en quelque sorte dans une surface qui peut paraître parfois trop simple ou trop évidente, et donc euh, peu délectable, euh, en fait, une, une, un plaisir, mais qui vient de la recherche elle-même. C'est comme la noix, le fruit, est voilà. à l'intérieur de. Oui, il faut oui. oui. Casser la coque. Tout à fait. Alors, c'est pour ça que le miel. Euh, bah, évidemment, le, le, ce qui est fascinant avec le miel, c'est euh, qu'il il, il, rassasie tout de suite, il plaît tout de suite. Alors, Évagre le Pontique, lorsqu'il commande ce, ce proverbe, distingue le miel qui fait tout de suite plaisir du rayon qui en est comme le dépôt. Et euh, manger le miel, d'accord, mais il y a mieux encore, c'est manger le rayon, c'est-à-dire avoir le dépôt du miel en soi. Et, euh, et là, euh, en fait, c'est parce que l'abeille exerce une grande fascination pour les anciens, qui pensent que d'une part, elle se reproduit, enfin ça ils le savent, elle se reproduit par parthénogénèse, et donc en fait par une sorte de conception virginale. Hmm. Donc, une, une conception incorruptible. Et en plus, et c'est ça qui est encore plus important, l'abeille se nourrit d'une nourriture qu'elle tire d'elle-même. Puisque, de fait, l'abeille euh, prend le pollen, le digère, le recrache, sous la forme d'un miel délicieux, et elle se nourrit de ce miel. Et donc, du coup, vous avez une, un, un, un animal qui est un symbole d'incorruptibilité parce que il se nourrit en quelque sorte d'une nourriture qu'il produit lui-même. Et, et en même temps aussi, euh, qui, qui est une certaine image de la sagesse, c'est-à-dire que quand le sage a réussi à exprimer quelque chose de la vérité, cette, ex, cette expression, il peut s'en nourrir pendant un certain temps, parce que euh, véritablement, voilà. ça, ça, ça lui apporte une, euh, les satisfactions de... de D'avoir atteint une vérité, justement. Exactement. Hein, et de, et alors, il y a d'ailleurs, dans le livre des Proverbes, dans la version grecque, il y a, au chapitre 6e, toute une addition sur l'abeille comme modèle de la sagesse. Et euh, on voit bien pourquoi. C'est que les biens matériels, quand on en use, ils se détruisent. Alors, ce n'est pas que, leur, pas que leur, la délectation en eux soit mauvaise. Mais en revanche, ils se détruisent au fur et à mesure qu'on les consomme. Alors que le propre des biens spirituels, c'est que plus on les use, plus ils deviennent goûteux. <rire> voilà. Et du coup, euh, c'est exprimé ça à travers cette image du miel, du rayon, euh, et de, la, de cette délectation que d'ailleurs Évagre compare aux saintes écritures, évidemment. Le miel, c'est l'écriture sainte, c'est-à-dire cette parole qui, on, plus on la goûte, plus on la répète, plus on la recrache, plus elle est euh, délectable. Et donc, là, pour, pourquoi est-ce que, là, ici, là, le... Le miel est, est vu comme euh, la, la, la racine d'une espérance. Eh bien, c'est parce que euh, c'est la. On voit bien comment comment ça peut être la racine de l'espérance au sens où la, le miel signifie ici la possession d'un bien qui se renouvelle toujours par l'exercice de l'intelligence, euh, cette m'enducation. Euh, et du coup, lorsqu'on le possède une fois des ici-bas. Cette possession a déjà un goût d'éternité. Et cette demeure de la parole, plus on entend son intelligence, plus on sent que notre intelligence s'ouvre, euh, grandit et devient en quelque sorte euh, immortelle. C'est déjà un dépôt sur cette terre, un dépôt justement au fond de la gorge, hein, voilà. d'une douceur euh, qui nous donne l'espérance de ce qu'est qu la douceur voilà. que Dieu prépare. C'est oui. vraiment une préparation directe à l'espérance des biens qui ne passent pas. C est, c est, et ça en est le gage, en quelque sorte. Et toute la littérature celle d'Israël est vraiment dominée par cette conviction-là. Alors, le troisième proverbe, maintenant. « Dans la crainte du Seigneur et l'espérance de la force... » Alors, ici, euh, c'est vrai que la force et la crainte s'opposent, puisque la crainte fait fuir le mal, tandis que la force permet de le supporter et de lutter contre lui. Euh... Qu'est-ce qui est en jeu ici C'est que, en fait, le, euh, le, le proverbe nous dit qu'il y a une certaine manière de craindre sa propre pécabilité, euh, c'est-à-dire, euh, ce n'est pas la crainte du Seigneur comme objet, c'est une crainte selon le Seigneur, ou une crainte inspirée par le Seigneur, une crainte qui a le Seigneur pour sou source. C'est-à-dire qu'ayant jugé que le bien le plus délectable, c'est la possession de Dieu, « Je crains par-dessus tout ce qui risque de me priver de Dieu. » Et c'est ça que les proverbes, en définitive, appellent la crainte du Seigneur, c'est-à-dire la crainte selon le Seigneur. Et ce que nous dit ce proverbe-là, ce qui, a, qui est appelé à une immense postérité dans la tradition spirituelle, c'est que, euh, voyant que par mes propres forces, je, je ne suis pas de taille, d'une certaine manière, à rivaliser contre mon péché qui risque de me faire perdre ce bien auquel j'aspire de tout mon être, eh bien, je me confie en vertu de cette crainte, dans le Seigneur, en espérant de lui le secours, de sa force, pour pouvoir lutter contre ma propre faiblesse. Et donc la crainte ici, va, la crainte du Seigneur, va devenir en fait le, le point de départ de ce qui permet de, euh, de, de s'assurer qu'on ne va pas craindre d'autre chose. En fait, voilà. C'est en plaçant sa foi dans le Seigneur, et donc en craignant le Seigneur, qu'en réalité, qu'on est, on, qu on est en tout cas délivré d'un certain nombre de craintes Exactement. Euh, liées à notre vie quotidienne. Tout à fait, puisque ici, cette crainte euh, du Seigneur, cette crainte selon le Seigneur, elle est motivée par la possession de Dieu comme bien euh, suprême, comme bien ultime. Et du coup, on ne craint plus de perdre les autres biens. Si est... Dieu est là, si Dieu le est là. reste suivra. Exactement. Le... Et puis, Et puis on, perdra... on aura beaucoup moins de, de, de peur, de, de craindre... De, de perdre des choses euh, dès lors que la volonté est absolument ancrée dans la possession du bien divin. Et il nous donnera sa force pour le, pour le vivre. Et voilà, et du coup, ce qui est très magnanime là-dedans, c'est que la crainte du Seigneur euh, inspire cette espérance qui fait se confier en lui pour lutter contre nos propres faiblesses. Et, et donc, craindre Dieu, c'est effectivement euh, avoir la, la racine même d'une force dans les mmh. épreuves par la grâce de l'espérance. Oui. Frère euh, Eric, je crois que tu, tu as un, un, un complément sur ces, sur ces questions. Ce dernier, oui, ce, ce dernier verset du Florilège que tu nous as lu, frère Renaud, a été choisi par saint Augustin au début du 5e siècle pour prendre place dans la captatio, l'accroche, de l'un de ses nombreux sermons. Il s'agit donc du verset 26 du chapitre 14 du livre des Proverbes « Timor Domini, la crainte du Seigneur, spes fortitudinis, et l'espérance de la force. » C'est-à-dire, pour Augustin, de l'homme fort. Mais cet éloge de la crainte est aussitôt contrebalancé par la seconde citation biblique de cette même introduction. Il s'agit du verset 18, de la première épître de saint Jean au chapitre quatrième, « Dans la charité, il n'y a point de crainte. La crainte est bannie par la charité parfaite. » Et tout au long de sa prédication, le pasteur, Augustin, cherche à harmoniser ces deux versets, qui sont comme deux flûtes dans lesquelles souffle une même bouche, un unique esprit à inspirer toutes les Écritures. Je ne doute pas, frères bien-aimés, que dans vos cœurs ne soit enracinée la crainte de Dieu pour vous conduire à la force vraie et solide. Car si l'on nomme fort celui qui ne redoute personne, il est faussement fort celui qui ne veut d'abord craindre Dieu. Pour, en le craignant, l'écouter, en l'écoutant, l'aimer et en l'aimant, ne pas le craindre c'est alors qu'il sera en vérité le plus fort des hommes non par une orgueilleuse dureté d'âme mais par une justice toute assurée ainsi est-il écrit la crainte du seigneur est l'espérance de la force telles sont les toutes premières phrases de ce sermon 348 l'idée majeure de tout l'enseignement de la prédication y est déjà comme contenu la crainte de dieu et ce qui, en l'homme, l'achemine vers une force authentique. Elle est comme un mouvement que la scolastique pourra décrire de manière plus formelle, ce mouvement qui prend par la main l'homme et le conduit de progrès en progrès. Augustin énumère quelques-uns de ces progrès. La crainte de Dieu nous exhorte à l'écouter. En l'écoutant, nous nous mettons à aimer celui qui nous parle, et en l'aimant, nous finissons par « ne plus craindre Dieu ». Mais ce sermon est très émouvant parce qu'il est très probablement l'un des tout derniers sermons d'Augustin et qu'au travers de nombreuses phrases, le saint laisse entendre qu'il continue de craindre Dieu. Quelle est cette crainte C'est l'espérance de la force, expression énigmatique en réalité que le sermon progressivement tente de résoudre. Car espérance dit bien « condition terrestre. Or, c'est la charité seule qui bannit la crainte. Augustin commence par constater que sur terre, il est très rare que la charité soit totalement infusée en toutes les dimensions de notre être. Toi donc, qui voudrais n'être plus sous le poids de la crainte, examine ta conscience. N'en touche pas seulement la surface, descends en toi-même, pénètre dans l'intérieur de ton cœur. Considère avec soin s'il n'y a point là quelques veines empoisonnées qui se laissent gagner par l'amour du monde. Si tu ne te laisses saisir par aucun attrait des plaisirs passagers, si l'orgueil ne t'enfle follement, si tu n'es dévoré de frivoles soucis, si tu oses affirmer que tu vois clairement et manifestement tout ce que ta conscience peut cacher de repli, soit du côté des actions, soit du côté des paroles, soit du côté des pensées mauvaises, et dans le cas où tu ne te fatiguerais plus à poursuivre la méchanceté si tu n'as pas à te reprocher parfois de l'indifférence pour la justice. Augustin Lucide montre ainsi que tant qu'une trace de péché est là, la crainte du Seigneur doit demeurer, puisque c'est elle qui nous rend forts. Fort, fort pourquoi Pour écouter le Seigneur qui nous parle, pour, en l'écoutant, l'aimer davantage, et arriver enfin en l'état où, sans péché, nous n'aurons plus aucune crainte. Mais sur terre, nous restons touchés par le péché. Notre vraie force est donc, non pas dans l'absence de crainte, mais dans la crainte du Seigneur, liée à l'espérance. Elle, elle en est comme la compagne tout au long de son itinéraire, qui ne se fait pas ailleurs que sur terre, donc dans la proximité avec le péché, le sien, ou celui du prochain. Évidemment, en condamnant l'illusion d'une vie sans crainte, Augustin pense à ces sympathisants stoïciens pour lesquels l'homme, par sûr. sa raison, peut se libérer de toute perturbation, comme le sont la crainte ou la tristesse, selon eux. Pour eux, la crainte est l'une des plus violentes des maladies de l'âme. Augustin, au cours du sermon, montre l'âme la plus malade n'est pas celle qui craint, mais celle qui n'éprouve plus aucune crainte. Quelle différence quand l'absence de douleur vient de la santé et quand elle vient de l'insensibilité. Même en santé, cette chair mortelle souffre si on la blesse. Ainsi en est-il dans cette vie d'une âme bien disposée. Elle est comme blessée de la souffrance d'autrui. Sa tendresse la fait compatir que le corps soit comme réduit à l'insensibilité par une maladie très grave ou qu'il soit mort, en vain on le déchire. Il ne souffre pas. Telle est l'âme de ces philosophes sans Dieu. On dirait qu'elle ne respire plus. De même, en effet, que le corps vit du souffle de l'âme, ainsi l'âme vit du souffle de Dieu. Si donc ces malheureux n'éprouvent plus ni crainte ni douleur, à eux d'examiner s'ils ne sont pas morts plutôt qu'en santé. Quant aux chrétiens, qu'ils craignent jusqu'à la charité parfaite, jusqu'à ce que la charité parfaite ait banni de lui la crainte. qu'il croient et qu'ils comprennent qu'il voyage loin de Dieu tant qu'il vit dans ce corps qui se corrompt. Que la crainte pourtant diminue à mesure que nous approchons de la patrie. Car la crainte doit être plus grande quand on en est éloigné, moindre quand on en approche, et nul quand on y est parvenu. C'est ainsi que la crainte conduit à la charité, et que la charité bannit la crainte. Vous voyez, je n'ai pas dit aujourd'hui grand-chose de la nature de cette crainte, ni de ses caractères, je voulais simplement, avec ce sermon, vous montrer comment un grand saint, jusqu'au soir de sa vie, voit dans la crainte du Seigneur une vertu, une force, qui le conduit dans l'espérance jusqu'à la plénitude de la charité qui sera réalisée au ciel. Au moment de mourir, Augustin, nous rapporte son biographe, demande que l'on accroche aux parois qui entourent son lit les psaumes de David spécialement consacrés à la pénitence. Allongé sur son lit, il contemplait, au jour de sa faiblesse, les feuillets placés contre la cloison, et il lisait, et pleurait sans arrêt et abondamment. Hippone, sa ville était alors assiégée. Augustin avait 76 ans et était depuis 35 ans un évêque tout dévoué aux fidèles, tout passionné de charité et vivant pauvrement et pourtant il vit dans la crainte jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Mais parce que justement il vit. C'est ça. Il est sur terre. Il est sur terre. La, pour aller au ciel où la crainte sera bannie. La crainte est caractéristique en fait de, de la vie terrestre. Ne plus avoir de crainte, c'est soit être mort, n'avoir plus rien à perdre ou n'avoir plus rien à gagner. Au contraire, si l'homme est sur terre, il a quelque chose à faire. Et donc, il va y avoir de la crainte forcément, puisqu'il va y avoir des biens qui peuvent lui échapper ou qu'il peut perdre ou euh, euh, qu'il qu peut ne pas acquérir. Il y a un passage très un très beau ça à Mont Saint Augustin sur euh, donc il médite sur euh, la crainte du Seigneur et le principe de la sagesse et euh, il rapporte ça à Isaïe 11 où on dit l'esprit du Seigneur repose sur le fils de Jessé euh, esprit de sagesse et de et d'intelligence et puis à la fin esprit de crainte. Et donc il dit c'est intéressant parce que dans le euh, Isaïe 11 nous avons l'ordre de la descente du Christ du coup, le premier des esprits du Messie, c'est la sagesse, puisque c'est le plus élevé de tous. Et le dernier, c'est la, la crainte, parce que c'est le plus, le plus, humble. Voilà, le plus humble. Et du coup, alors que dans notre dans sens, notre point de vue à nous, On euh, la, principe, par la crainte, voilà, la crainte voilà. est le principe ouais. de la sagesse. C'est euh, absolument génial comme, comme, comme note. Mais ça prouve bien, en fait, aussi la, la condescendance du Seigneur, ouais. qui, étant sage et en possession de, justement de la, de, du bien éternel, est venu, a condescendu jusqu'à connaître la crainte du Seigneur. Mais donc, si, si je comprends bien, euh, chez Augustin, cette, cette manière d'envisager la crainte, c'est vraiment une nouveauté biblique, ou une nouveauté de la révélation, euh, apportée dans le contexte de toutes ces sagesses antiques qui, au contraire, euh, cherchaient à nous libérer de toute crainte. Tout à fait. A, avant de parler des, des stoïciens, Augustin... À la même défense de cette crainte vis-à-vis -vis des épicuriens, qui eux, luttaient contre la crainte d'une autre manière, en n'acceptant aucune contrainte, aucune, aucune limite dans, dans les plaisirs de, de la vie et de toutes sortes. Et, et Augustin leur montre aussi comment la crainte est en fait la seule manière pour l'homme d'accéder à la vie heureuse c'est-à-dire à entrer, ce que tu disais, frère Renaud, à entrer dans, dans cette vie bienheureuse qui nous est déjà donnée, sous forme de prémisse dans le miel. Si je supprime la crainte, en fait, il faut que je supprime ma vie. Ben oui. hein? euh, si j'accepte de vivre, il faut que j'accepte les craintes qui vont avec, oui. parce qu'en réalité, ma vie n'est pas une vie encore plénière. Voilà, Elle et que je reste une énigme pour moi-même. Et là, dans un des extraits, le premier, deuxième extrait que j'ai lu, on voit comment Augustin descend au plus intime de l'homme pour lui faire voir que, s'il n'a peut-être pas commis de vol, il a pu penser à un moment dans sa journée qu'il pourrait voler. Et, aurait... et déjà, cela, c'est trop, d'une certaine façon, pour sa sainteté. Et donc, effectivement, on voit, il y a, a l'aspect où il se détourne, où il, où il montre comment la, la révélation se détourne des sagesses antiques, et euh, en même temps, ça devient aussi un principe de, de gouvernement de soi, un principe de vie spirituelle. La crainte va aider, va éclairer le chemin quotidien. C'est-à-dire qu'il euh, euh, faudra tout replacer dans cette perspective de la crainte de Dieu pour justement chercher à, à, à porter les épreuves du jour ou au contraire chercher à se libérer des tentations ou du péché. Voilà. Oui, c'est comme, la... comme si... Quand, quand on donne le « là », quand on, quand on chante une musique, et eh bien pour euh, la musique de, de, de la vie de chacun, c'est cela qui est donné par la crainte vis-à-vis -vis de ce, oui. cette attitude que nous devons de clairvoyance vis-à-vis -vis de notre condition de pécheur. C'est très net que dans la, dans la Bible, la crainte de Dieu est liée à la connaissance de soi. Voilà. C'est-à-dire que euh, la crainte de Dieu, ça veut dire « Dieu est au ciel et moi je suis sur terre ». Aussi que tes paroles soient peu nombreuses, comme dit l'ecclésiaste. C'est-à-dire, euh, la crainte de Dieu, c'est ce qui me fait accéder à la conscience de ce que je suis par rapport à Dieu. Et, et du coup, la première manifestation de la crainte de Dieu, c'est par exemple, Saint Pierre, euh, éloigne-toi de moi car je suis un homme pécheur. Ça, c'est l'attitude juste vis-à-vis -vis de la transcendance et de la sainteté du Seigneur. C'est pour ça que la, la crainte de Dieu a une dimension très existentielle, vraiment, dans, dans la Bible, euh, elle est une sorte de vérité faite sur soi par rapport euh, au Seigneur. Et qui permet de le situer à sa, à sa vraie place, lui comme le Saint par excellence, et moi comme bah, un homme encore très imparfait et euh, en chemin dans l'acquisition de sa perfection. Donc c'est pour ça que c'est un, un sentiment qui est liminaire. C'est celui qui est au principe même de tout progrès spirituel. Je vais de mon côté apporter un... un un éclairage venu du, du Moyen-Âge où on voit que, justement, les, les problématiques ne sont plus exactement les mêmes. C'est les mêmes traditions, c'est les mêmes choses, mais euh, les accents euh, évoluent un peu. Euh, tout d'abord, euh, ce, ce lien entre la crainte et la sagesse que l'on trouve dans les proverbes, mais qu'on trouve ailleurs. Je prends ici euh, un texte que, que va commenter euh, saint Thomas d'Aquin euh, du Siracide, l'Ecclésiastique. E « Comme il est grand celui qui a trouvé la sagesse, mais personne ne surpasse celui qui craint le Seigneur. » Et donc on voit dans ce texte que c'est très bien si vous cherchez la sagesse, vous, les, les grands sages de la terre, mais vous n'aurez encore rien fait tant que vous n'aurez pas, pas atteint à la crainte du Seigneur. Et là, on voit le fait de mettre en évidence ce, ce, ce verset du Siracide c'est en réalité mettre en évidence un autre aspect de la crainte du Seigneur, qui est un aspect, pour le coup, où la, la crainte est placée au-dessus hein, de la sagesse. Voici ce, quelque chose qui, qui s'y rapporte de, venant de saint Thomas. Il dit, pourquoi, pourquoi est-ce que euh, ce, ce, ce verset est pertinent La sagesse en elle-même, c'est la connaissance des réalités divines. Effectivement, les sages ont cherché... La sagesse, c'est la recherche des principes des choses, des principes qui ordonnent le monde. Euh, comment est-ce que le monde est, est, est, est composé, ordonné Et donc, c'est tout simplement la recherche de celui ou, de, ou des dieux qui sont le principe de ce monde. Donc, la sagesse est toujours une certaine connaissance des réalités divines en tant qu'on va chercher les principes. Mais elle est abordée différemment par nous, nous, les chrétiens, et par les philosophes, ce que Thomas appelle les philosophes, non pas les professeurs de philosophie d'aujourd'hui, mais ceux qu'on appelle les philosophes à son époque. En effet, notre vie, elle est faite, elle est ordonnée à, euh, à goûter Dieu, à la fruition divine, et ce qui guide notre vie est une certaine participation à la nature divine qui vient de la grâce. Nous ne considérons donc pas la sagesse seulement en ce qu'elle nous apporte une connaissance de Dieu, comme il en va pour les philosophes. Nous, nous la considérons, cette sagesse, aussi en ce qu'elle apporte une direction à la vie humaine, qui n'est pas dirigée seulement en suivant des raisons humaines, mais aussi en suivant des raisons divines, comme Augustin l'explique dans son livre de la cité de Dieu. Et donc, ce, cette citation, elle montre bien que euh, Thomas a, a saisi l'évolution de la compréhension de la sagesse entre le monde païen et le monde biblique. La sagesse n'est pas simplement ce que l'on regarde, elle est aussi le chemin par lequel on passe. Et, et cette dimension pratique de la sagesse, cette mise en œuvre de la sagesse dans sa propre vie, suppose que cette sagesse, on la reçoive de quelque manière par la grâce. Mm -hmm. hein? sans, euh, sans cette si cette sagesse ne nous vient pas et ne nous transforme pas de l'intérieur, finalement, mm -hmm. on n'ira pas vers la sagesse, mm -hmm. la vraie sagesse. Mm -hmm. euh, la, la... Et euh, on voit ici comment cette, euh, cette crainte du Seigneur, euh, on retrouve ce que disait Augustin sur euh, finalement son, son rôle, de, de guide de la vie morale à la recherche de la sagesse. Euh, je veux revenir juste un instant sur euh, les, les passions de la crainte. Euh, lorsque, par exemple, Job dit « la crainte du Seigneur, voilà la sagesse, fuir le mal, voilà l'intelligence », la crainte du Seigneur ici est entendue non pas sur le mode « de cette passion qui nous habite face à ce que nous voyons, mais au contraire de cette grâce que Dieu nous donne de le craindre euh, et euh, en le craignant de pouvoir affronter nos autres craintes. Et donc, il est très important, me semble-t-il, de faire bien la distinction entre ce qui va être de la crainte du Seigneur parce qu'elle nous vient d'en haut et de nos craintes à nous qui, elles naissent de notre vie terrestre, de notre animalité. Elles sont mm -hmm. des dimensions vis viscérales de mm -hmm. notre existence. Je, je souligne juste le, le rapport entre l'espérance et la crainte, parce que c'est déjà à ce niveau-là qu'on on le voit apparaître. Dans l'espoir, l'espoir comme passion humaine, elle porte sur un bien futur, on a l'espoir d'atteindre quelque chose qui nous plaît, qui nous attire, et dont on pense qu'il est possible de l'obtenir, mais difficile à obtenir. Donc, il y a une résistance, et c'est pourquoi l'espoir nous tire vers ce qu'on n'a pas encore. La crainte fonctionne à l'inverse à l'égard du mal. C'est-à-dire qu'elle porte sur un mal futur qui est difficile, et ce mal futur est si difficile qu'on craint, de ne pas arriver à faire front. On craint de ne pas résister à ce mal qui va arriver. On le voit arriver comme on voit, comme on a vu arriver euh, l'épidémie euh, du, du virus euh, euh, en Europe. Et on la voit qui se met à déferler. Et on se dit, mais est-ce qu'on va résister hein Et la crainte, c'est la crainte de ne pas y arriver. D'où le fait que la crainte... Euh, fait redouter ce qui va arriver en disant, peut-être que ça va être insurmontable. Et c'est pourquoi la crainte, on, euh, on, on cherche à l'apaiser la, à ou à, la, à s'en délivrer, parce que la crainte peut conduire à des, à des conduites totalement irrationnelles. Mmh, mmh, hein c'est sûr que la crainte peut provoquer la panique. Mmh. Bien. Et euh, la, la, la, la crainte va, va au contraire... Euh, ben, tant qu'elle reste dans une certaine mesure euh, euh, une, une espèce de signal d'alerte, la crainte elle est au contraire utile parce qu'elle va nous permettre de, de saisir la, le, le risque, le danger qui nous guette. Mais effectivement, si, on, si cette crainte commence à, à nous submerger, alors là, on part dans des réactions. Et euh, Thomas évoque certaines de ces réactions, par exemple... La, la crainte de, euh, la, et la variété de ces réactions. Par exemple, la crainte de s'atteler à une tâche trop pénible. Euh, ce qu'on appelle aujourd'hui la, la procrastination, mais en réalité qui serait plutôt l'atermoiement. Hein, C'est-à-dire euh, on, on, on a peur de s'y mettre parce qu'on a peur de ne pas y arriver, de ne pas, de pas arriver à s'en sortir. De même, la crainte de ce que les autres vont penser de nous. Et donc, la honte et l'humiliation sont des craintes très fortes dans l'homme parce que le regard des autres, euh, va, euh, euh, on ne on on s'en sortira pas. Hein. Euh, ou la crainte d'un mal trop grand, l'effroi. On est effrayé parce que le mal est... est, est voilà. Ou la crainte d'un mal inconnu qui nous saisit. Et là, pour le coup, c'est exactement comme ce virus invisible où il y a cette espèce de, de, de, de, de saisissement à se dire « Mais est-ce qu'il est là Est-ce qu'il est même en moi ?» Bien. Et puis enfin, la crainte d'un mal contre lequel on sait qu'on ne s'est pas préparé. Et là, l'angoisse du fait de se dire « c'est trop tard, c'est trop tard hein ». Et toutes ces, toutes ces tous ces types de craintes, effectivement, on, les, on peut les rencontrer aujourd'hui, hein, mmh, dans, dans nos réactions, dans les réactions autour de nous, euh, face à cette épidémie. Bien. Si maintenant, une fois qu'on a posé cette, cette, ces, ces modes de la crainte dans, dans, dans, dans nos âmes, maintenant on peut parler d'une certaine crainte qui jaillit non pas d'en de, bas, si je puis dire, de nous-mêmes, mais au contraire qui naît d'en haut parce que Dieu nous donne la crainte de lui-même. Alors là, est-ce que cette crainte, elle va consister dans la même chose que la crainte des dangers ou des maux Évidemment non, nous n'avons rien à craindre de Dieu qui est la bonté parfaite. Hein mais justement... Justement, puisque Dieu est la bonté parfaite, nous l'espérons. Nous espérons bien avoir Dieu comme fin et vivre de lui. Et c'est en raison même de notre espérance que nous craignons, et là je rejoins tout à fait ce qu'on a vu dans les deux cas, hein, euh, que ce soit pour les proverbes ou pour Augustin, euh, euh, c'est justement parce qu'on espère en Dieu qu'on a la crainte de le perdre, de s'écarter de lui, de payer le prix pour s'être écarté de lui. Euh, le, le, D'où euh, le fait que cette crainte de Dieu qui nous est donnée, en même temps que l'espérance, elle va, euh, on peut la mettre en rapport avec, avec euh, euh, d'une part l'espérance et d'autre part la charité. Euh, Thomas dit dans un commentaire du psaume 18, le psaume dit la crainte du Seigneur est pure ou sainte, euh, elle subsiste pour toujours. Euh, et ici Thomas parle, la, la crainte qui est sainte, c'est justement cette crainte qui nous est donnée par Dieu et, dit-il, qui procède de la charité. Et il dit en fait la crainte c'est toujours ce qui procède de l'amour. Que ce soit la crainte d'en bas, si je puis dire, euh, on va craindre de perdre ce qu'on aime. Et la crainte d'en haut, c'est pareil. On va craindre de s'éloigner de Dieu, de perdre Dieu. Euh, et on n'aurait qu'une seule crainte, c'est de perdre celui que l'on aime. Donc, il faut aimer pour craindre. Et d'où le oui, fait qu'effectivement, celui qui aime sa vie va accepter d'aimer et de craindre. Mais mais le, le, euh, euh, ce que nous montre ce lien de la crainte et de l'amour c'est que lorsque l'on a un mouvement de crainte, il révèle où nous avons mis notre amour. Et donc là, je rejoins ce que disait Augustin. Finalement, la crainte va être une espèce de détecteur de là où on place notre amour. Si je crains dans mes mouvements de crainte, si je crains d'abord pour mon compte en banque, eh bien, j'ai à m'interroger sur le, la primauté de l'amour que j'accorde à ma richesse. Hein? Mais à l'inverse, si ma crainte première, c'est d'être séparé de Dieu, qui me donne sa force pour, pour surmonter toute autre crainte. Si ma crainte première, c'est de, de perdre Dieu, de perdre cette, cette aide de Dieu. eh bien à ce moment là, euh, je sais que je n'ai rien à craindre. Je suis dans la force de l'espérance. Je euh, je, je voudrais maintenant finir justement par le rapport entre crainte et espérance qui, qui naît de cette réflexion, entre, euh, de, de cette présence de la crainte comme sagesse. On a vu, et euh, c'était par là que j'ai commencé, que dans la, dans la vie humaine, la crainte du Seigneur apparaissait comme équivalente ou même supérieure à la sagesse, non pas supérieure à la sagesse en géné... humaine, enfin à la sagesse divine, mais à la sagesse humaine. Mais elle s'équivaut de quelque manière à la sagesse divine, parce que c'est cette sagesse qui nous fait vivre et qui nous mène au quotidien. Et donc, la crainte et la sagesse sont absolument liées. Mais la crainte nous conduit à la sagesse en tant qu'elle est liée à l'espérance. Et là, je rejoins ce que nous disions juste avant, elle va nous introduire, elle, elle va nous rendre sages. La crainte de perdre Dieu, la crainte d'être oui. séparé de lui, de l'offenser, va, va nous obliger à devenir sages. Euh, et sur, de ce point de vue, l'espérance et la crainte marchent en tandem. Oui. Je finis par ce petit texte. Euh, la crainte filiale, dit saint Thomas, n'est pas contrariée, la crainte filiale c'est la crainte sainte, hein, c'est la crainte qui naît de la, la charité, de l'amour de Dieu, la crainte des enfants de Dieu. La crainte filiale n'est pas contrariée par la vertu d'espérance. En effet, dans la crainte filiale, nous ne craignons pas de manquer ce que nous espérons obtenir avec le secours divin. Nous craignons bien plutôt que ce secours nous soit retiré. Et donc... C'est pourquoi la crainte filiale et l'espérance sont liées et se perfectionnent l'une l'autre. Plus j'espère et plus je sais compter sur cette force de, euh, qui me fait craindre Dieu et sur le fait que cette crainte de Dieu va, ma, me donne toute la force qu'il faut contre les autres craintes de ce monde. Et inversement, plus je crains et plus je me place dans cette confiance en Dieu, qui renforce mon espérance. D'où le fait que crainte et espérance avancent ensemble et que dans cette croissance de l'espérance et de la crainte, en fait, on a effectivement une voie de sagesse. L'homme devient sage face à la vie humaine, face au but de la vie humaine. Il va savoir choisir et, et prendre des décisions parce qu'il il va savoir où il va. Je ne sais pas comment vous, vous voyez cette. Pour ce, pour ce psaume, la version qu'a Augustin du psaume 18, ce sera casta. Et du la, coup, la, la il, voilà, écargue, chaste, la hein. crainte chaste. Et donc, il oppose à ouais. la crainte chaste la crainte servile. Et évidemment, cette crainte chaste se retrouve dans une épouse chaste qui craint, et euh, eh bien, euh, qui craint euh, de déplaire à son mari, que son mari ne revienne plus, il mmh. jamais, il ne s'en va. Alors que l'épouse adultère craint que son mari revienne alors <rire> qu'elle est en, en autre compagnie. Voilà l'opposition crainte servile voilà. crainte, crainte chaste. C'est ouais. un amour. La crainte est un amour. Alors il y a aussi autre chose qu'il faut noter, c'est que la, la crainte de Dieu, euh, c'est en fait euh, le terme qu'il qu y a dans la Bible pour dire la religion. Il n'y a pas de mot, euh, le, le mot n'existe pas, religion en stricto sensu, ce qui en tient lieu, c'est crainte du Seigneur. Et ce que tu nous as montré, c'est vraiment une, une manière de conduire sa vie qui est entièrement religieuse, c'est-à-dire entièrement conditionnée par le rapport avec Dieu. Et, euh, et, et c'est ça l'enjeu en fait de cette existence dans la crainte, c'est-à-dire une vie d'union euh, avec le Seigneur, avec tout ce que ça suppose d'aller, de, bah de, de, de, de retour, de, de, que ce n'est pas une, rela une relation absolument linéaire, il y a des, euh, des hauts, il y a des bas. <rire> voilà, bon. Et ben bah, du coup, la crainte, c'est ce qui exprime cette euh, réalité en fait, de notre, de notre euh, relation au Seigneur. Adiutorium nostrum in nomine domini, qui fecit et terram.